Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter comment parenter euh, les players, enfin le player des standards à 7 euh, à une plateforme qui serait en déplacement. Alors pour ça j'ai créé une petite scène. Et vous pouvez voir que j'ai déjà ici euh, Evan, le third person controller, et j'ai ici un cube A, un cube B et ici une plateforme qui est un cube déformé qui possède, comme vous pouvez le voir, deux colliders. Le premier euh, qu'on pourra ici distinguer si je clique là qui va être en fait son collider qui va avoir une propriété East trigger qui ne sera pas cochée ce qui permettra d'avoir la collision et un deuxième que j'ai ajouté qui permet ici d'avoir un trigger au dessus donc j'ai passé en is trigger évidemment pour que le personnage puisse passer à travers, il va nous servir ici de détection, alors vous pouvez voir aussi que j'ai une animation au niveau de cette plateforme si je lance ma scène, on va pouvoir observer que ma plateforme fait des allers-retours ici entre les deux cubes l'idée maintenant est de faire marcher euh, Evan dessus, alors marcher dessus évidemment on va pouvoir euh, si on, voilà on le laisse dessus mais on peut voir qu'il bah, reste sur place en fait, alors qu'il devrait en théorie suivre euh, la plateforme, alors on va voir comment on peut faire pour gérer ça alors au niveau euh, du player rien de bien compliqué j'ai importé des standards assets. on peut voir Evan au niveau de ses propriétés je l'ai tag player et maintenant on va créer le petit script et on va voir euh, la particularité qu'il y a entre le fps contrôleur et les autres players j'ai testé avec evan j'étais avec le fps le fps contrôleur avec euh, rigid body euh, ça fonctionnera de la même manière par contre pour le fps contrôleur tout court c'est une question qui revient souvent on a souvent des soucis donc on va ici créer un script qui va s'appeler Moving platform, et on va l'attribuer évidemment à notre plateforme, donc ici. On va supprimer ce script qui est un résidu alors euh, la moving platform ici j'ai un animator évidemment qui s'est créé automatiquement donc on va l'adapter on va le mettre ici l'assigner tout simplement à cette plateforme et on va éditer ce script alors au niveau du code il y a rien de bien compliqué vous allez voir euh, on va utiliser ici deux méthodes évidemment une qui va être on trigger enter donc qu'est-ce qu'on va faire bah, On va vérifier tout simplement ici au niveau euh, de l'objet qui rentre dans le trigger. On va tester s'il a le tag euh, tout simplement euh, player qu'on a affecté à notre player Evan. Donc égal égal ne pas oublier pardon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, si c'est si effectivement le player, bah on va faire un, On va parenter le player. Donc on va dire que over transforme. Du coup, over devient le, euh, le player. Euh, et on va le transformer à quoi bah À This Transform qui est en fait le transforme ici de mon radeau. Ensuite, qu'est-ce que je vais devoir faire bah, Je vais devoir le déparenter quand il en sort. Donc ici, on va faire un void on trigger exit. Et là, ça va être très similaire. On va d'ailleurs copier-coller pour gagner du temps. Donc si c'est le player de nouveau, bah là on va dire que euh, tout simplement ici on va le déparenter, pour ça on va lui affecter un transform nul. Voilà, donc on va tester tout de suite ce code, j'enregistre, on retourne dans Unity, on va lancer notre scène et on va regarder ce qui se passe. Donc si maintenant, alors évidemment là j'ai fait une belle chute dans le vide, vous pouvez voir qu'Evan ne saute pas très haut, Donc on va attendre que la plateforme revienne et on va voilà, se mettre dessus. Et là, on peut voir qu'il suit bien maintenant sans aucun souci, alors que tout à l'heure, on avait un souci. Donc là, on peut voir que c'est bien parenté. Alors, le script, il est très simple, hein, je ne vous l'explique pas. Vous avez vu ici, ça dure quelques secondes. Euh, on utilise tout simplement transform setParent pour parenter l'objet. D'ailleurs, si... On observe au niveau de la hiérarchie, vous pouvez voir que ici, euh, le third person controller, il est tout seul. J'ai ici mon plateforme, ma plateforme qui est là. Et dès, on va pouvoir observer que dès qu'Evan va euh, rentrer, sauter sur cette plateforme, regardez ce qui se passe. Voilà, on peut voir, je vais faire une pause. On peut voir que Evan, third person controller, est devenu euh, ici enfant de plateforme. Voilà, rien de bien compliqué. Maintenant, je vais désactiver ici Evan. Et je vais activer mon FPS controller. Alors le FPS Controller, vous pouvez voir que je lui ai mis une petite capsule. C'est tout simplement ici, j'ai parenté à la main manuellement une capsule et je lui ai enlevé son box collider, histoire qu'on voit un petit peu ce qui se passe avec ce FPS Controller. Alors j'ai évidemment ici le tag player sur le FPS Controller. Et j'ai exactement le même script sur ma plateforme. Donc ça devrait fonctionner. Donc on va tester ensemble tout de suite et on va regarder si ça marche. Donc je vais sauter dessus. Et là on peut voir que ça fonctionne pas. Alors.. C'est un problème récurrent qui vient souvent... Euh, enfin, la question m'est souvent posée. Vous pouvez voir que du coup, le parentage... Alors, ce qui est surprenant et effectivement qui est déroutant, c'est que vous pouvez voir que malgré tout, mon FPS contrôleur... Il est bien parenté, alors je vais essayer de faire pause, voilà, une belle déformation, peu importe. Mais on peut voir ici que mon FPS controller, il est bien parenté à la plateforme, ça fonctionne bien. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, C'est simplement un réglage, vous allez voir qu'on peut régler ça en quelques secondes. Euh, il suffit euh, d'aller au niveau du FPS controller et au niveau de son Rigid Body. Ici, vous pouvez voir que vous avez interpolate. l'interpolation, il n'y en a aucune, bah, on va lui en mettre une, on va interpolate. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant Regardez, même script. Et là, on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci. Donc voilà, je tenais à apporter euh, cette petite précision parce que euh, c'est quelque chose qui m'a souvent été posé. Euh, et on peut voir que bah, c'est assez déroutant parce que dans les premières versions d'Unity, ce code fonctionnait très bien. On n'avait pas à intervenir sur euh, la propriété Interpolate du Rigid Body. Mais depuis les dernières versions, on est obligé de le faire. En tout cas, comme ça. Donc pour ceux qui se poseraient la question et qui cherchaient la solution, bah là voilà, je pense en tout cas. Alors je tiens à dire que c'est le seul préfab des standards A7 qui est concerné. Enfin, j'ai les ai pas tous testé mais j'en ai testé quelques-uns j'ai testé le fps euh, ici rigid body ça ne fonctionne sans modifier l'interpolation En tout cas sachez que si vous avez ce souci n'oubliez pas au niveau du fps contrôleur d'aller modifier ici la propriété interpolette de son rigid body voilà donc j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo